À la création de la faculté de santé il y a trois ans, un des objectifs majeurs a été de créer une synergie sur un territoire extrêmement vaste de recherche. Lorsque nous avons commencé à travailler sur ce territoire de la Faculté de Santé, nous nous sommes rendus compte que c'était un territoire extrêmement vaste qui va de l'hôpital Georges Pompidou à l'hôpital Robert Debray, en passant par l'hôpital Bichat et la faculté d'odontologie plus au sud de Paris. Et il a fallu créer des synergies, apprendre à tous ses collègues à travailler ensemble afin de construire un véritable maillage au sein de ce territoire avec des axes forts. Toutes les disciplines, depuis la recherche fondamentale jusqu'à la recherche clinique, sont représentées par plus de 200 équipes au sein de la faculté de santé, dans des domaines d'intérêt majeurs en santé publique, tels que le diabète, les sciences cardiovasculaires, les maladies ostéo et la microbiologie. L'Institut Hormure a structuré un réseau scientifique de laboratoires au sein du périmètre, ce qui permet de faciliter les collaborations, faciliter l'accès aux plateformes technologiques et surtout euh, soutenir au mieux les doctorants et les jeunes chercheurs. Dans le cadre de l'Institut Microbiologie, nous organisons plusieurs fois par an des colloques, des symposiums. Ça nous permet d'échanger sur nos résultats, nos expertises méthodologiques. D'autant plus que nous avons été rejoints par de nombreuses équipes de l'Institut Pasteur, ce qui rend les choses encore plus intéressantes sur l'ensemble du périmètre. L'enjeu des instituts hors murs, c'est de mieux coordonner la recherche. Et cela passe par un partage des connaissances, partage des techniques, partage des pratiques. Un enjeu extrêmement important également est de favoriser la recherche translationnelle. C'est valider chez l'homme des hypothèses qui ont été démontrées chez l'animal. On peut aussi imaginer l'inverse. Le premier exemple, c'est que nos chercheurs se sont rendus compte qu'il existait à leur disposition de nombreuses cohortes de patients qu'on appelle des cohortes, ce sont des groupes de patients qui sont régulièrement suivis et pour lesquels on a des prélèvements biologiques. Et le deuxième exemple, un protocole qui porte sur les mécanismes à l'origine du diabète auto humain atypique. Ces nouveaux réseaux insufflent une dynamique qui favorise la collaboration entre les équipes de recherche qui ont un impact fort vers la société, vers le monde socio-économique et vers les associations de patients.